Hey, bienvenue chez moi. Ensemble, avec Deleuze, j'aimerais vous donner de l'inspiration en cuisine durant le confinement. Aujourd'hui, je vais vous préparer de la célèbre gaufre de Bruxelles. Vu qu'on est à Bruxelles, c'est très, très alléchant. Les fraises ont commencé la saison, donc c'est l'occasion d'en manger pour la première fois et en même temps de, de manger de la gourmandise avec des fruits. Pour les gaufres, nous avons besoin de farine, de beurre non salé, ce qui est important pour pas mettre de sel dedans, de la farine de boulanger, du lait, soit demi-écrémé ou soit entier. Ici, on va commencer par faire fondre le beurre. C'est juste fondu, hein. il doit être euh, 30-40 degrés pour ne pas trop chaud, pour ne pas cuire les œufs qu'on va mettre dans la pâte. C'est juste pour accélérer la, la levure qui est de, dans, dans la pâte pour, euh, pour commencer le, le montage. Donc ici, ça va être 200 g de beurre. C'est important pour les pâtisseries de respecter les, les pesées. Hein. Ouais, avec, euh, avec une recette comme ça, on peut faire une, une bonne quinzaine de gaufres quand même. Donc euh, assez pour se faire plaisir. Comme j'ai dit, pour pas qu'il soit chaud. Donc pour la pâte, il faut prendre un bol qui est quand même assez grand vu qu'elle va monter avec la levure et pour pas qu'elle déborde dans votre, dans, sur votre plan de travail, ça serait un peu dommage, après il faut nettoyer. Donc on a besoin de, pour commencer, 4 œufs. Faire attention de les casser, si vous laissez faire les enfants, qu'ils ne mettent pas de coquilles dedans. Voilà, ensuite on ajoute un litre de lait. Comme je vous ai dit, entier ou écrémé, c'est pas important. On peut mettre tout directement. Par la suite on va mixer. Donc il y a pas de problème. On va peser la levure. Ici il faut 25 grammes de levure fraîche. Donc on peut mettre tout dedans. Et là, c'est la première fois, fois qu'on va déjà mixer le la pâte pour, euh, pour bien mélanger la levure avant d'ajouter la farine avec les yeux. et les doigts. Voilà. Ce qui est important, n'oubliez pas votre, euh, votre beurre qui est en train de fondre hein, tant que vous faites ça. Alors ensuite, quand on a bien mixé la, la levure au lait, on va ajouter la farine. C'est 600 g de farine. Farine à pâtisserie, classique. Voilà. Donc 600 g de farine bien pesée, à ça on va les ajouter dans le, dans le lait tout en mixant. Ce qui est important ici c'est de bien bien mixer pour ne pas qu'il y ait des grumeaux sinon ça va être très dérangeant à la dégustation et vous n'allez pas apprécier, je pense. Donc en, en mélangeant on ajoute la farine tout doucement. vu oui, il faut vraiment bien mixer, mixer assez longtemps pour ne pas qu'il y ait ces, ces, ces petites boules de farine qui vont être vraiment bon. on va chercher notre beurre qui est fondu Vous voyez juste fondu la, le peu de chaleur qu'il a il va activer la, la, la pâte pour le pour monter voilà vous voyez on a une pâte bien lisse c'est ça qui est important. Et maintenant, on va devoir la, la couvrir avec un tissu, la laisser à température ambiante au moins pendant une heure et demie pour qu'elle elle, elle monte, elle double de volume, et alors après on pourra l'utiliser pour, pour cuire. Vous voyez, c'est bien, bien bien monté, c'est bien aéré. C'est comme ça qu'elle doit être pour la, la cuire. Donc maintenant, on va, on va quand même une fois mélanger dedans, parce qu'il faut la faire retomber pour la cuire dans le, dans le gaufrier. Donc voilà, pour, pour cuire les gaufres, il faut absolument avoir un gaufrier comme ceci qui, qui puisse se retourner. Ce que c'est important pour la cuisson, c'est qu'on remplit d'un côté, vu que c'est une pâte assez liquide, c'est que ça remplisse l'autre côté qu une fois qu'on retourne le gaufrier. Donc si vous n'avez pas ce gaufrier, soit vous, soit vous pouvez commander sur des sites en ligne d'électroménagers de, de qui livrent assez rapidement pour l'instant, ou alors il euh, ne va pas être possible de manger des gaufres. Donc ici vous allez voir, il ne faut pas hésiter à bien remplir l'appareil. La, Comme je vous ai dit, ça doit remplir l'autre côté, donc il faut que la pâte soit bien. à que ça déborde un petit peu après, mais au moins on a des belles gaufres bien remplies. on voilà, tout de suite, retourner. On met un timer de 4 minutes 30, et on verra après comment elles sont. Pour cette fois-ci, on va faire avec des fraises. C'est première, les premières de la saison qui sont là, donc faut en profiter. Moi je les aime bien en gros morceaux, donc je vais juste les couper en quatre. Comme ça on a un peu de, de texture avec la gaufre. Voilà, on va regarder si la, la cuisson est bien. Vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir une coloration, mais pas trop non plus, il ne faut pas les dessécher pour qu'on garde un peu de mollure à l'intérieur des gaufres. Donc voilà, vous les mettez sur une grille pour pas qu'elles s'humidifient, ce qui est important aussi, sinon elles vont être toutes molles et puis ça ne sera pas très agréable à manger. C'est juste coupé délicatement. Vous pouvez enlever l'excédent ici, hein. c'est quand même pas assez cuit ça. Moi ce que j'aime bien avec les gaufres, c'est juste avant de les, les servir, on va les repasser juste 5-10 secondes au gaufrier, comme ça elles sont, elles sont bien chaudes et croustillantes. Hop. Ça va aller très très vite, c'est juste pour, euh, pour amener ce petit croustillant sur la croûte, qui est très agréable. Avec les petites fraises, très très bon. Et le sucre. Et voilà, la gaufre de Bruxelles aux fraises. Bon appétit on va quand même goûter cette gaufre hmm, c'est de la bombe ça